voici donc en 2023. À chaque année qui passe, reviennent les sempiternels bilans, ainsi que nos questions sur le temps qui passe et ne se rattrape plus. Le temps passe, en effet, et avec lui, nos plus jeunes années. Nous passons d'activité en activité, de projet en projet, mais lorsque nous nous arrêtons quelque peu et que les bilans tombent, il nous arrive de constater, comme Coëlette au chapitre 1er, que tout est vanité des vanités, ou plutôt en hébreu, fumée fuyante. Nous le savons bien, nous ne retenons pas grand-chose du temps qui passe, et nous n'emmènerons rien avec nous. Dans ce contexte de réflexion, la suggestion de l'auteur d'Éphésiens 5, Racheter le temps mérite que nous y réfléchissions. C'est ce que je vous propose ce matin pour le premier culte de l'année, notamment au travers de trois réflexions qui me sont venues à brûle pour point lorsque j'ai lu ce verset d'Éphésiens 5, « Racheter le temps ». La première pensée qui m'est venue à brûle pour point fut de me dire qu'avant de racheter le temps, il convenait d'apprendre à ne pas le perdre, à ne pas perdre son temps. Dans le contexte d'Éphésiens 5, l'exhortation intervient après que l'auteur ait recommandé à ses lecteurs de laisser tomber ce qui fait tendre les humains vers le bas, les mauvaises voies, les mauvaises fréquentations, la vie de débauche les entreprises ou les projets stériles, et de rechercher plutôt ce qui élève, ce qui édifie. « Exercez-vous à le faire », recommande l'auteur de l'épître, au verset 15, « non comme des fous, mais comme des sages ». Ce qui caractérise le fou, c'est l'excès. Ce qui caractérise le sage, c'est la mesure la réflexion, le recul. Il ne s'agit pas de rechercher immodérément la sainteté, la sanctification. Nous n'arriverions en effet qu'au fanatisme, qu'au déséquilibre, voire même à l'hypocrisie. Mais il s'agit d'apprendre à veiller sur sa conduite, sur ses fréquentations, comme des sages, loin de tout excès, fanatique et de trouver l'équilibre qui implique de ne pas perdre son temps avec des personnes, des entreprises ou des projets qui ne laissent rien de bon en nous, qui ne laissent rien de bon aussi autour de nous. La seconde pensée qui m'est venue à brûle pour point en lisant ce verset d'Éphésiens 5, racheter le temps, c'est d'essayer, me suis-je dit, peut-être de rattraper ce qui a de la valeur à nos yeux, mais que nous avons pu négliger, voire laisser aller au risque même de l'effacement. Les relations humaines ne se rachètent pas comme on plante un arbre pour compenser l'empreinte carbone. » Comment rattraper le manque de disponibilité avec ceux que l'on aime Peut-on rattraper l'amour et l'amitié quand nous les avons négligés L'amour et l'amitié se nourrissent certes et vivent de nouveaux échanges, de nouveaux événements, de nouveaux moments partagés. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les amitiés et les amours qui ne se renouvellent pas finissent par s'étioler. Parler du bon vieux temps ne suffit pas. L'amour et l'amitié vivent et se régénèrent par de nouveaux vécus, de nouvelles émotions partagées, de nouvelles histoires à se raconter. Rien n'est plus difficile est plus compliqué que les relations humaines. Mais il suffit que le cœur parle sincèrement et témoigne de son affection par des gestes concrets pour que l'amour et l'amitié se relancent et que se rachètent, parfois, car rien n'est gagné, nos manquements en la matière. Enfin, en troisième lieu, troisième pensée à brûle-pourpoint, Racheter le temps, c'est assurément utiliser le temps présent à bon escient. Le temps, notre temps, est court, nous le savons bien. Coélette, l'ecclésiaste, nous en avertit mieux que quiconque. Nous sommes inscrits, chacune, chacun, dans la succession des générations. Et nous n'emmènerons rien avec nous, cela a déjà été dit. La seule chose qui nous survit vraiment, c'est le positif que nous transmettons aux autres. Et je ne parle pas seulement, bien sûr, du plan matériel. Ce que nous transmettons aux autres en amour, en amitié, en valeur, en service, en sagesse, en foi, construit les autres et embellit leur âme et leur mémoire. Nous essayons toutes et tous de transmettre cela, n'est-ce pas, à nos enfants, à nos petits-enfants. Mais si nous sommes les disciples de Jésus, c'est à tous nos prochains que nous voulons transmettre ce qui embellit l'âme, ce qui embellit la vie, ce qui embellit la mémoire. Certaines professions s'y prêtent sans doute plus que d'autres, et notamment les métiers de service, d'enseignement et de soins. Mais rien ne va cependant de soi. Et les pasteurs eux-mêmes, qui se situent sur ce triple plan du service, de l'enseignement et du soin, sont loin de cocher les bonnes cases avec toutes les personnes. Personnellement, permettez-moi cette note personnelle, puisque j'entame mes six derniers mois parmi vous, à chaque fois que je change de poste, je me demande si mes efforts à transmettre l'Évangile, cet Évangile qui embellit l'âme, qui embellit la vie, qui embellit la mémoire, si mes efforts sont fructueux, ont été fructueux. La réponse, toujours improbable, ne peut être que mitigée. La tâche n'est aisée pour personne. Nos faiblesses, nos défauts et la part d'obscurité que chacun et chacune porte en soi obstruent, obstruent toujours les plus beaux efforts. Mais ce n'est pas une raison, non, pour rester immobile et inactif. Vous l'avez entendu dans le texte de Jean, chapitre 11, le Jésus du quatrième évangile ne nous encourage pas à pleurnicher sur nos fragilités, nos manquements, ce qui a été mal fait. Mais le Jésus du quatrième évangile nous encourage à travailler avec Dieu pendant que nous sommes vivants. Et c'est dans le cadre du récit de la résurrection de Lazare qu'il s'exprime. Tandis que nous sommes vivants, n'y a-t-il pas douze heures par jour, dit-il à ses disciples, qui le prémunissent Rabbi, les chefs religieux voulaient te lapider il y a peu et tu veux y retourner. N'y a-t-il pas douze heures dans le jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Autrement dit, il faut travailler avec Dieu, être ouvrier avec Dieu tandis qu'il fait jour, c'est-à-dire avant le soir de notre vie. Après, il n'est plus temps de transmettre ce qui embellit l'âme, ce qui embellit la vie, ce qui embellit la mémoire. Travailler avec Dieu pendant qu'il fait jour, pendant que nous sommes vivants, vivants jusqu'à la mort, disait Paul Ricoeur, tandis que nous sommes vivants, que nous avons des forces, que nous pouvons marcher à la lumière, alors soyons ouvriers avec Dieu. Voilà ce que nous conseille, nous recommande le Jésus du quatrième évangile. Non être perpétuellement tourné sur nos manquements, sur nos fautes, sur ce qui est toujours mal réalisé par nous parce que nous sommes des êtres fragiles, obscurs. Mais travailler avec Dieu tandis qu'il y a de la vie tandis qu'il fait jour. C'est ma conclusion de résumer ces trois pensées à brûle pour point qui me sont venues en lisant ce récit, ce verset d'Éphésiens 5, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Les jours sont mauvais. Une invitation à ne pas perdre notre temps avec des personnes ou des entreprises ou des projets qui nous tireraient vers le bas plutôt que vers le haut. Une exhortation à soigner nos amours et nos amitiés, à rattraper ce que nous avons négligé et à créer de nouvelles relations, de nouveaux moments partagés, de nouvelles émotions. Parce qu'on ne peut pas toujours vivre sur le passé à se raconter le bon vieux temps. Si les, les amours et les amitiés se racontent le bon vieux temps, tout cela finit par euh, devenir euh, affaire de musée faut régénérer l'amour, régénérer l'amitié. C'est comme cela que l'on rattrape le temps perdu. Et puis, un appel, un appel à transmettre ce qui embellit l'âme, ce qui embellit la vie, ce qui embellit la mémoire. Un appel à travailler avec Dieu, pour Dieu, tant qu'il fait jour. Un appel à vivre l'évangile, à transmettre l'évangile pendant que nous sommes vivants avant le soir de notre vie où nous ne pourrons plus marcher clairement à la lumière de l'évangile. Trois bons moyens donc, ces trois pensées qui me sont venues, trois bons moyens pour racheter le temps et pour l'utiliser à bon escient. En 2023, je vous souhaite une excellente année. Amen.